Bonjour à tous, on est donc euh, le vendredi 17 janvier, euh, toujours cette histoire de grève qui, euh, qui ne prend pas fin. En parlant certaines, avec certaines personnes de mon entourage, ils m'ont dit « mais en fait, euh, alors la grève c'est une très bonne chose, mais il euh, y a une autre façon de faire qui euh, serait encore plus intéressante pour tout le monde » mais qui emmerderait excusez-moi du mot mais qui emmerderait sérieusement l'État l'autre façon de faire ce serait en fait de continuer à conduire donc euh, transport illimité sans frais c'est-à-dire que pas de paiement pas de ticket de. les gens pourraient prendre le train sans problème mais ne se feraient pas payer enfin, ils ne paieraient pas leur billet, et ils ne paieraient pas leur déplacement. Ça, c'est pour les transports. On peut aussi faire ça au niveau des autoroutes, c'est-à-dire euh, ouvrir, euh, laisser passer les gens. Euh, vous allez me dire, oui, mais maintenant, il euh, y a euh, les barrières automatiques. Ouais, mais bon, je suis bien, je suis sûre que parmi vous, hein, parmi tous les euh, moutons rebelles euh, qui font euh, de la résistance, trouveront le moyen de relever ces, euh, ces barrières automatiques de façon à laisser passer un maximum de gens. Et c'est là, et c'est là que ça peut jouer. Parce que l'argent ne rentre plus dans les bourses de l'État. La SNCF, de toute façon, elle est en grève, donc euh, l'argent, elle ne le voit pas. Donc autant que ça continue à fonctionner, mais les gens ne paient pas. Plutôt que de les rembourser euh, à long terme ou n'importe quoi, bah, faites-les pas payer. Voilà, c'est euh, open bar pour tout le monde. Tous, tous ceux qui sont en grève euh, maintenant, au lieu de, euh, enfin, c'est juste mon opinion à moi. Hein? Tous ceux qui sont en grève en ce moment, c'est open bar pour tout le monde où vous faites payer personne, personne. Comme ça, bah, euh, l'argent ne rentre pas. Bah, l'argent ne rentre pas. Parce que la SNCF, euh, bah, euh, elle, re, elle reçoit, enfin, elle envoie de l'argent à l'État, mais euh, si elle n'en reçoit pas de l'argent, les gens, euh, les, ceux, les contrôleurs ne sont pas obligés de, de contrôler. Ils sont là, ils sont présents, mais ils ne sont pas obligés de contrôler. Ceux qui ont pris un ticket ou ceux qui n'ont pas pris de ticket. Et... Euh, vous laissez, vous laissez passer, vous laissez rentrer. Les gens ne seront pas embêtés pour euh, aller bosser. Et puis, euh, bah, ça embêtera le, le gouvernement, puisqu'il euh, n'y aura pas d'argent, donc pas d'argent à déclarer. Et, les, et les, les, les trains continuent à fonctionner. Et voilà, c'est une deuxième façon de faire grève. Une façon plus, euh, plus fracassante, on va dire. Parce que là, on ne pourra rien vous faire. Qu'est-ce que vous voulez combien de vous faire Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse Vous laissez rentrer les gens gratuitement. Vous n'avez rien, ne pouvez pas déclarer l'argent que vous n'avez pas reçu. Puisque un billet, euh, si la personne elle, elle rentre et qu'il n'y a pas de billet, bah, euh, c'est c'est l'argent que vous n'avez pas reçu. Donc si vous n'avez pas reçu d'argent, vous ne pouvez pas le déclarer cet argent que vous n'avez pas reçu. Donc euh, pas moyen de prendre de l'argent qu'on n'a pas. Ils se débrouillent bien déjà autrement au niveau des taxes et de tout le reste, donc pas moyen. Donc tout ce qui est euh, des trucs comme ça, je veux dire même au niveau des services, hein, euh, faire le plein, des, euh, laisser les gens, euh, laisser les gens passer, faire le plein et laisser les, jambes, les gens passer, les laisser, pas, les laisser passer, ne pas, ne pas les faire payer, voilà, ne pas les faire payer, de façon à ce que l'argent ne remonte pas jusqu'à jusqu l'État. Il faut bloquer, il faut bloquer. Alors, bloquons, bloquons, mais intelligemment. Ne laissons, euh, ne laissons pas les gens, euh, euh, empêchons les gens de, de, de payer, et empêchons les gens de payer. Et pas pendant un jour ou deux, hein, tant qu'à faire, jusqu'à ce que le gouvernement comprenne que vous avez changé votre façon de penser, votre façon de faire, votre façon de voir, et que vous avez trouvé une solution plus intelligente. Hein, je ne veux pas dire que je suis... Euh, euh, Quelqu'un de super intelligent, hein? non, non, c'est juste des idées qui passent comme ça euh, de temps en temps. Et je pense que celle-là pourrait fonctionner. Oui, elle pourrait fonctionner parce qu'à partir du moment où les gens ne payent pas, ils ne sont plus obligés de payer. Et eh bien l'argent ne remonte pas. Ça fait, euh, euh, ça fait blocus. Les gens ne rentrent pas. Donc euh, euh, les gens ne, ne donnent pas d'argent. Ben, l'argent remonte pas. Il ne va pas jusqu'à l'État. Il remonte pas. Voilà. Donc, ça fera un déficit au niveau de l'État. Bah oui, mais comme des gens ont un déficit virtuel, ils bah, n'en de plus ce hein, ce que ça peut faire. Et personne ne sera euh, condamné euh, ou autre. Ah, vous avez aussi votre droit de retrait. Hein? Si vous voyez que ça peut poser problème à Pierre-Paul-Jacques, ben, vous avez votre droit de retrait. Vous, vous, re... vous faites valoir votre droit de retrait. Non, je... Euh, voilà. Hors de question. Voilà. Enfin, ça, c'est ma, ma, petite, ma, ma petite idée euh, qui m'est passée aujourd'hui euh, pour les news. Euh, euh, pff, il ne fait pas beau, ça va, on a le chant des oiseaux. Hein, c est, c est quand même même s'il ne fait pas beau et s'il ne fait pas chaud, on a quand même le chant, le chant des oiseaux. Et ça, c'est super, c'est génial. Euh, ça nous remet du beau au cœur. Je ne sais pas si vous les entendez, mais euh, ils sont bien là, hein, ils sont présents. Hein, c'est merveilleux. Donc voilà, c'était ma petite idée. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous la, vous en tenez compte, vous en tenez pas compte. N'oubliez pas de me de marquer vos commentaires en dessous, comme d'habitude. Vous savez où me trouver. Je vous marque à chaque fois où me trouver, comment me contacter. Et euh, voilà, à vous de voir. En attendant, bah écoutez, je vous souhaite un bon vendredi. Ce soir, c'est le week-end. Et puis, euh, bah, d'ici une prochaine vidéo, euh, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Bye